Alors les brebis, j'allais vous le dire ça, les brebis, j'ai 120 brebis et quand je le fais tous les deux jours, je leur coupe 5 mûriers tous les deux jours pour 120 brebis. Maintenant le, la quantité je ne l'ai jamais pesée ni rien quoi. C'est à la vue de l'arbre que je, je, je considère qu'il y a assez pour 120 brebis. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une heure et demie de travail et en 20 minutes c'est mangé. <rire> C'est comme un repas en fait à table, c'est long à préparer mais c'est vite récupéré par les animaux, elles en sont friandes. C'est 1h30 de travail par arbre Non, pour, le, la pour, pour les 5, 5 arbres, 5 arbres. pour le mettre au sol. Hein. Mais à la suite de ça, il faut quand même plus de temps après pour évacuer les branches. C'est un travail qu'on fait l'hiver, on récupère les branches pour pour le, le feu, c'est un très bon bois de chauffage aussi, le murier. Qui peut être utilisé aussi à, à, par des ébénistes, parce que c'est un bois très fin. Et il y a quelques ébénistes qui me demandent des, des gros morceaux justement, pour faire des sculptures. Et c'est un bois très solide aussi. Donc euh, voilà ce qui peut apporter le murier aussi. ça, ça rapproche un peu de l'olivier, le tronc. On coupe le mûrier, on l'étale sur la parcelle pour pas que ça soit trop entassé, que les brebis puissent bien attraper les feuilles et surtout pas gaspiller, parce que si elles salissent après elles ne mangent pas, c'est moins appétant. Et, euh, et elles mettent 20 minutes voilà, pour manger cette quantité de feuilles. Elles s'y si jettent vraiment dessus et... Et il faut faire attention parce que si vous en donnez trop, ça peut faire comme la luzerne ou les trèfles euh, de l'azote et elles peuvent se gonfler aussi. Il faut être vigilant là-dessus. Le mieux, c'est je le fais l'après-midi et le matin, je leur donne un peu de fourrage sec. Donc après, ça permet de les mettre sur du verre directement parce qu'elles mangent très vite et qu'elles peuvent se gonfler. Quoi. Et le mûrier.